Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. Euh, on est le 30 juillet, donc on arrive à la fin du mois de juillet 2018. On est dans une situation assez précaire sur les marchés boursiers. Euh, après avoir connu encore d'autres des nouvelles effervescences, euh, les marchés ont encore euh, euh, euh, donné des, euh, des, des bons euh, qui sont absolument euh, irrationnels. On se trouve à être dans une... Euh, une bulle une bulle au niveau des indices, une bulle au niveau euh, euh, du bitcoin, euh, au niveau de l'or par contre, euh, c'est sûr qu'on va regarder un petit peu, on n'est pas en bulle, mais euh, ce que le marché pourrait connaître comme correction, et eh bien ça pourrait ramasser à peu près tous les secteurs, dont euh, l'or aussi, donc euh, on a dit qu'on était aussi sur l'or à très long terme, c'est ce que je crois toujours. Euh, mais par contre, en ce moment, euh, si euh, le marché corrige d'une manière euh, assez euh, brutale, euh, ben le, le toutes les autres euh, les, les autres secteurs pourraient aussi euh, euh, avoir les mêmes soubresauts. Donc, il faut être très très prudent à ces niveaux-là. Et puis, on va. Commencer euh, par regarder les indices, euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, mais surtout euh, regarder l'effervescence qui se produit en ce moment sur les marchés boursiers. On regarde au niveau des indices le Standard Poor's, surtout le Nasdaq, euh, qui est composé, comme on le sait, des technologies. Ça recense sensiblement, même euh, d'une manière assez... Euh, euh, on peut comparer euh, les, la situation à ce qui s'est passé dans les années 2000 au niveau de la bulle de, des technologies. Euh, les générations euh, Y euh, ont pas connu du tout, qui est ceux qui sont euh, quand que je parle de génération Y. Euh, on a la génération des baby boomers, on a la génération qui a suivi, euh, la génération X et la génération Y qui sont les plus jeunes qui investissent à la bourse. Les personnes qui sont nées à peu près vers les années 80 n'ont pas connu euh, les dévastations de la bulle technologique dans les années 2000. Ce que j'ai connu moi, c'est là que je suis rentré à la bourse. Donc, il y a des personnes qui euh, sont pas conscients du désastre qui peut arriver. Euh, au niveau euh, des indices, mais surtout au niveau des technologies, parce qu'en ce moment, on se trouve vraiment dans un, une bulle euh, qui est euh, sans commune mesure. Euh, il y a aussi au niveau du Bitcoin, on a eu euh, un soubresaut euh, euh, dernièrement qui peut-être certains disaient, en tout cas, j'ai... Regardez beaucoup sur YouTube, certains disaient qu'on repartirait vers euh, une montée extraordinaire. Je pense que c'est vraiment pas le cas. Euh, au niveau euh, de, euh, des euh, matières premières, ben, on a eu une bonne correction, mais c'est euh, à surveiller ce qu'on va vraiment subir. Si le marché s'écroule, si tout s'écroule, mais euh, tout de suite, euh, autant le, euh, les matières premières euh, que le. Euh, les, les secteurs, la plupart des secteurs donc on va regarder ça euh, à partir euh, euh, du secteur des technologies mais je vais y aller directement avec euh, les, les titres eux-mêmes euh, qui nous donnent euh, un peu euh, des indications de la situation actuelle ici je me trouve à voir Tesla Tesla qui euh, est en ce moment en correction euh, on voit euh, que Tesla euh, VGT à 33$ en 2012 et euh, on voit très très bien qu'il y a eu une montée qui a vraiment été extraordinaire et, et à partir de 2017 euh, là on a le sommet euh, qui a été comme atteint et maintenant on est en correction, consolidation on n'a pas encore donné de soubresaut euh, euh, qui pourrait être déterminant pour Tesla, on sait très bien que Tesla en ce moment est en difficulté au niveau euh, de la gestion de, de le voiture, de ce qu'ils ont promis qu'ils livreraient et ça n'arrive pas. Euh, donc Tesla qui se trouve à, à être un grand de l'indice boursier euh, du Nasdaq euh, qui était inexistant il y a euh, à peine quelques années, 2010, Tesla, Tesla n'existait pas, donc euh, c'est euh, un peu la représentation de ce que... Ce qu'a connu le marché des technologies euh, depuis quelques années. On va aller voir Facebook. Facebook, on sait très très bien euh, ce qui s'est passé les derniers jours. On a eu une dégringolade assez importante. Mais c'est surtout pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait plus peur encore, c'est que Facebook a connu une montée assez euh, phénoménale depuis le début euh, de, de son entrée en bourse à moi, je pense que c'était ici. 40$, ensuite ça avait tombé à 24-25$. Et ensuite, on a connu une montée. une montée Et en ce moment, on est en, en cassure. Euh, C'est surtout ça qui me préoccupe. Surtout que euh, Facebook fait partie des de fangs qu'on appelle, qui se trouvent être Facebook, Apple, euh, Netflix, euh, Google, évidemment. Euh, J'en oublie Amazon aussi. Euh, donc, euh, cette euh, série de, euh, de titres qui sont très très importants au niveau euh, du Nasdaq, mais aussi au niveau euh, de l'indice principal Standard Poor's, qui représente 26% de l'indice. Euh, C'est la raison pour laquelle les, dernières, euh, les derniers élans de la montée des marchés ont été fortement influencé par Fang. Donc euh, en ce moment, on se retrouve en difficulté au niveau de ces titres-là. Euh, Amazon, on n'a pas encore connu une grande difficulté, euh, mais là je la regarde euh, en semaine. Mais Amazon non plus n'est euh, pas là, est pas un, au niveau de la bourse, c'est pas un joueur euh, depuis très longtemps. Euh, on va aller voir euh, le Nasdaq pour se donner un peu une idée de la situation. C'est qu'on a connu une montée assez impressionnante depuis 2016. Euh, on sait très bien qu'en 2015, on a eu du surplace. Euh, 2016, on a eu une montée... À partir de 2016, juillet 2016, on a eu une très forte montée au niveau du Nasdaq. Et ce qui me préoccupe, euh, c'est non seulement cette montée qui a été très, très forte, mais euh, cette montée n'a pas été accompagnée de... de très grand volume, de très grands euh, participants au marché, donc on, on se retrouve dans une situation qui est vraiment dangereuse et qui est même semblable à ce qu'on a connu en 2000, la, fameux, la fameuse bulle des technos. On a eu euh, ici en 2000, euh, vous ne vous souvenez certainement pas, moi je m'en souviens, je suis rentré à peu près dans ces zones-ci, je me souviens, 2000, janvier, février, où ce qu'on était dans la pure spéculation, tout le monde, tout le monde pensait euh, qu'elle allait devenir millionnaire. Donc, je suis rentré dans ces coins-là, je me suis fait les comme faux. <rire> euh, en ce moment, on se trouve à être dans une situation qui euh, semble vraiment, vraiment similaire. Je regarde mes graphiques comme c'est là. Est-ce qu'on pourrait encore aller... Donner du pouvoir pour atteindre 8000 points au niveau du, Na du Nasdaq, ça se pourrait très bien. Cependant, si je regarde la situation euh, euh, de plus près, euh, je regarde ce qui s'est passé au mois de février. Et pour moi, la cassure du mois de février a été la cassure d'une longue tendance qui avait été comme euh, qui avait débuté euh, depuis 2000 2009 euh, et on a comme brisé cette longue tendance, on va le voir sur le graphique mensuel, euh, ce qu'on a brisé comme tendance ici, c'est le momentum, et on semble, si on regarde, ça c'est le graphique mensuel, on semble vraiment avoir des similitudes à ce qui s'est passé en 2000, et on est en 2018 maintenant, on est, en, on est 18 ans près, et euh, ce que le Nasdaq avait connu en 2008 euh, comme montée, c'était pas euh, exubérant comme ce qu'on a en ce moment dans les marchés. Donc on pourrait connaître une très très forte euh, débarque au niveau des technologies, de fang, euh, on voit très bien que Facebook a été un peu le précurseur de ce qui se passe en ce moment, euh, donc, c'est à suivre. On voit que le RSI, on euh, va voilà, au niveau hebdomadaire, le RSI a cassé. Donc, euh, c'est à suivre ce qui, va, qui, ce qui va se passer dans les prochains, euh, les prochains jours, les prochaines semaines. Euh, standard and Poor, on est à un sommet. Euh, ce qui me fait encore euh, peur, c'est de voir ici que le RSI, euh, malgré qu'on n'a pas encore réatteint le sommet qui a été... Euh, a été atteint en, en, au début 2018, on a eu la cassure au niveau du euh, du prix, et euh, maintenant c'est au niveau de du RSI, euh, c'est un peu euh, épeurant. Moi ce que je pense, c'est qu'il faut se tenir loin du marché, être prudent en ce moment, euh, on va regarder au niveau de l'or, ce qui est arrivé. On a eu vraiment une débarque très, très importante les dernières euh, semaines. Et en ce moment, on se trouve avoir comme cassé une longue tendance. On voit très, très bien que c'est allé en bas. Euh, si jamais le marché euh, se mettrait à dégringoler, je parle des indices principaux, peut-être que l'or pourrait suivre momentanément. Mais je pense que au niveau euh, du long terme, l'or... Euh, c'est une valeur qui peut vraiment nous donner euh, un refuge euh, dans des temps qui pourraient devenir assez difficiles. Euh, au niveau du Bitcoin, on a connu une euh, recrudescence dernièrement. Euh, certains disent que c'est reparti à la hausse. Je ne penserais pas. En ce moment, je regarde le graphique euh, de manière euh, hebdomadaire et il n'y a pas rien qui me dit. Oui, on a eu une petite montée comme ici, on a eu une petite montée en en mars 2018, mais il euh, n'y a vraiment rien qui me confirme qu'on retournerait à, à une folie d'achat au niveau du Bitcoin. Remarquez que ça pourrait arriver, on ne sait pas, le dollar américain euh, euh, lui-même a connu euh, une montée dernièrement, et là il est en consolidation. Ça va être à suivre. Euh, bon, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer sur le marché, et là je vais aller un peu plus loin pour vous montrer euh, des graphiques euh, qui sont plus euh, révélateurs qu'on est à, à, à près d'une bulle. Là. En tout cas, ça ressemble à ça. Euh, c'est un premier graphique que, que c'est pas moi qui J'ai pris ça sur le site Real Investment, Investment Advice. Euh, c'est un graphique qui nous montre tout simplement euh, euh, les US uh, Corporate Date euh, le via le, le produit, euh, le. le Produit intérieur brut, euh, en anglais GDP. Et on voit très bien que lorsqu'on se retrouve à des sommets, ici, euh, 91, on tombe en récession. On tombe en récession 2000 2001 On tombe en récession. Ça, c'est la crise des subprimes. Et en ce moment, on est dans cette zone-là. On peut pas dire encore qu'on a reviré, mais on est quand même dans un sommet qui est assez... Euh, euh, euh, là, je vous parlais de FANG, qui se trouve à être euh, Facebook, Apple, euh, Netflix, Google. Euh, et euh, en ce moment, on a eu une cassure très, très importante sur l'indice FANG, qui représente, représente ces stocks-là, qui se trouve à être 26%, je crois, de, du standard and poor. Donc, on a eu une cassure très, très importante au niveau d'une tendance euh, euh, long-terme. Euh, ben, à assez long terme, donc euh, ça va être à suivre, où est-ce que le bas va se situer, euh, donc euh, on est dans une situation qui est vraiment précaire, précaire au niveau euh, euh, des indices technologiques, et c'est la même chose au niveau de euh, la capitalisation boursière, comme je vous ai dit, au niveau du Standard Poor, FANG, euh, Facebook, Apple, Netflix, euh, Google, et euh, Amazon aussi, d'ailleurs, on, on est dans une situation euh, où on pourrait subir une correction assez importante qui pourrait influencer à la baisse les autres indices euh, qu'on connaît. Euh, qui sont un euh, standard and poor, qui pourrait contaminer euh, le Dow Jones, le Nasdaq, lui, qui est composé de ces euh, titres-là. Donc, euh, c'est euh, une situation qui est précaire. Aussi, vous parlez euh, de la, la yield curve, qu'on appelle, qui est la courbe des rendements. Euh, c'est une courbe qui, lorsqu'elle s'aplatit, à toutes les fois que c'est arrivé dans, dans le passé, euh, cette, euh, cet aplatissement de la courbe nous a donné une récession. Et en ce moment, on se trouve à être près de cette courbe qui devient de plus en plus aplatie. Euh, c'est pas la courbe que j'ai ici, mais c'est un graphique qui nous montre les euh, 10 ans euh, sur le 2 ans euh, euh, des rendements. Et on se trouve dans, être dans une situation... Euh, euh, pas encore dans une situation de récession mais on est dans une situation euh, de très très grand danger donc il faut être très très plus prudent au niveau des marchés euh, puis c'est ce que je me dis au niveau des, des soubresauts qu'on subit euh, qu'on a subi euh, les, les derniers jours euh, qu'on a subi même en février euh, il faut peut-être euh, penser à, à sortir du marché et attendre, attendre ce qui va se produire euh, on va aller voir aussi euh, un autre graphique euh, qui est vraiment euh, préoccupant. Euh, ça se trouve être euh, les, les, les achats sur marge. On sait que, puis c'est de plus en plus facile à faire, on peut acheter sur marge nos actions. On n'est pas du tout à la situation du crash de 1929, où ce qui nous suffisait de n'avoir que 10% du capital pour qu'une banque nous prête 90% de l'argent pour acheter des actions. C'est-à-dire, si j'avais 1$, je pouvais acheter 10$ d'actions. Si j'avais 1000$, je pouvais acheter... 10 000 d'action. Donc, c'était euh, la situation qui prévalait en 1929. On n'est plus dans cette même situation-là, mais quand même au niveau de l'achat sur marge, c'est que avec un montant d'argent, mettons j'ai 1 000 euh, je peux acheter peut-être euh, 3, 4, 4 000 euh, d'action. Le problème avec ça, lorsque ça monte, euh, ça va bien, euh, je suis content, j'ai investi 1 000 et j'ai 4 000, 5 000 euh, d'action. Euh, la... Le côté sombre de cette situation, et c'est pour ça qu'on appelle l'achat sur marge, des rappels de marge, c'est que lorsque j'ai investi mon 1000$ et que mon action dégringole, euh, je dois non seulement mon 1000$, mais je peux devoir 2000$, 3000$ si mon action vraiment dégringole d'une manière catastrophique, euh, comme ce qui est arrivé dans la bulle des technos en 2000. Donc, euh, l'achat la sur marge, c'est pas uniquement qu'au niveau des technos, c'est au niveau de toutes les actions, euh, étant dans une situation vraiment euh, précaire. On est proche de sommet. On, on voit très très bien ici euh, ce qui s'est produit en, en l'an 2000. L'achat sur marge, on a euh, défoncé des sommets et on a eu une, une triste une pente qui s'est euh, euh, qui a descendu de manière abrupte les prix ont descendu donc euh, le, la, le, les institutions qui nous prêtent de l'argent nous appellent et c'est ce qu'on appelle euh, margin call il y a un film d'ailleurs qui a été fait là-dessus donc on appelle la personne en disant Oh monsieur, vous devez non seulement 1 000 mais vous devez 2 000 euh, Ouais, mais je j'avais 1 dollars de l'annonce, non, pas de même, ça marche. Vous devez rembourser non seulement le 1 dollars que vous avez perdu de votre investissement initial, mais vous devez rembourser euh, un, le montant qui a été comme perdu avec les actions que vous avez. Donc, c'est vraiment des situations qui créent des paniques où, ce qu'on veut, euh, perdre, moins, le, perdre le moins de plumes possible. C'est ce qui s'est produit en 2000, c'est ce qui euh, s'est produit aussi euh, en 2007 à la fameuse euh, bulle de, de, pour les... les excusez, euh, au niveau des euh, les maisons, des prêts euh, hypothécaires et en ce moment on a appelé ça ici euh, Real Invested advice euh, uh, Everything bull parce que ça se trouve être everything parce que c'est euh, toutes les, les bulles, les bulles des, euh, euh, du bitcoin, des crypto-monnaies, la bulle des actions la bulle d'à de, de, peu près tous les secteurs à part de certains secteurs traditionnels donc on, on est à la dans cette folie d'achat-là, on voit très bien ici le Standard Poor's qui est dans un sommet. Oui, ça peut monter encore. Oui, on peut encore emprunter au niveau euh, des marges pour euh, profiter de la croissance des marchés. Mais les marchés vont bientôt euh, euh, donner un... un, un, un de ce qu'ils sont vraiment un aperçu de ce qu'ils sont vraiment c'est à dire le marché se régularise de lui-même et on va peut-être probablement connaître une descente euh, c'est évident on ne sait pas quand euh, ça peut encore durer pendant quelques semaines quelques mois on ne sait pas quand mais on est quand même dans une situation qui est précaire et euh, je voudrais vous parler aussi euh, du euh, fameux fameux indice qui a été euh, Uh, inventé par Robert Schiller, qui se trouve être uh, le, le, un indice Cape, qu'on appelle, uh, qui se trouve à représenter uh, les, uh, uh, le ratio uh, des... Uh, uh, de ceux qui... Uh, de, des entreprises qui uh, uh, investissent, uh, le, rend, uh, le rendement, le, le, uh, le rendement peut uh, uh, être relié directement à le revenu. Euh, mais en ce moment, plus qu'on a des revenus, plus qu'on peut dire qu'une action pourrait à monter, c'est le PE ratio qu'on appelle, comme on voit ici, là, PE ratio. Donc, on pourrait dire qu'une entreprise qui a des bons bénéfices va continuer à avoir un, un PE, c'est-à-dire un, un rendement, son action via euh, sa santé économique, donc via ses revenus. Euh, on peut dire que tout va bien, parce que dans le fond, oui, l'action la, monte, mais l'entreprise a une bonne santé économique, ça va bien. Mais en ce moment, on se trouve à, à, à je dirais peut-être pas être dans, dans un extrême de ce qu'on a connu en 1929, parce qu'en 2000, on a connu quelque chose de pire. Et en ce moment, on monte, on est vraiment dans des extrêmes. Euh, donc, euh, le, la croissance des entreprises euh, semble stagner en ce moment. On a tellement euh, euh, investi l'argent facile. On a, euh, contracter des grands emprunts pour euh, croître encore plus, mais la croissance a des limites et en ce moment on se retrouve dans cette situation est-ce qu'on pourrait monter encore? Oui mais ici je vois ce qui est, qui est arrivé à la, la bulle dot .com, dot com. Euh, et euh, ce qu'on a connu, c'est vraiment une situation qui était exu... de l'exubérance irrationnelle. Et en 2000, c'est ce que je voulais vous montrer, ce qu'on a connu en 2009, ça n'a pas été euh, justement cette même exubérance. Malgré tout, le marché s'est écroulé. C'est à peu près ici. Là. Le marché s'est vraiment écroulé. Et en ce moment, on se trouve à être encore dans une situation qui... Euh... Euh, qui est aux extrêmes, donc est-ce que le marché va se demain matin, je ne le sais pas, mais il faut être vraiment prudent et euh, se tenir, euh, à mon avis, loin du marché. Euh, le dernier graphique pour terminer, euh, ça se trouve à être euh, les, euh, les taux d'intérêt qui ont monté avant les récessions. On voit très bien ici les taux d'intérêt en 1999-2000, hausse les taux d'intérêt, un genre de plateau et on tombe en récession de 2001 jusqu'à 2002. Euh, en 2004-2005, euh, on a eu une, encore la Fed qui a commencé son scénario de hausse d'intérêt. Une montée des hausses d'intérêt. Un plateau ici. Et ensuite, à peu près, 2007-2008, on a la dégringolade qu'on a connue qui a été historique. Un long, long plateau. On n'a pas eu de taux d'intérêt en 2009 jusqu'à 2016. Et on sait très bien, depuis 2016-2017, la Fed a commencé à augmenter ses taux d'intérêt. On a encore ce, cette montée fulgurante des taux d'intérêt et on en est là. Euh, Est-ce que ça l'indique qu'on est qu'on a terminé la hausse des taux? Euh, Peut-être pas. On va continuer. Euh, Powell va probablement continuer sa hausse, mais on peut affecter le marché dangereusement. Donc, pour résumer, c'est vous dire qu'on est dans des situations de bulles, des situations dangereuses, on est dans des sommets à beaucoup de niveaux et il faut être prudent au niveau des marchés.